Bienvenue sur Movie Star Planet. Ici, tu peux créer tes propres films avec tes amis et devenir une célébrité du grand écran. Dans l'atelier mode, tu peux concevoir tes propres habits et costumes. Pourquoi ne pas être créatif avec ton livre d'art en partageant tes dessins et tes films avec tes amis Laisse ta créativité s'exprimer et sois une star sur MovistarPlanet.fr